Je peux pas cette caméra -là. Bonjour à tous, c'est GG et je vous souhaite la bienvenue pour ce petit déballage. Alors, c'est pas du dimanche, on a, on a fait un dimanche, et on a dit si on faisait plus de 300 likes, j'en faisais un mercredi. Et puis, du coup, je pense que dimanche, on fera la même chose et on en fera un pour mercredi prochain, puisque j'ai beaucoup d'avance au niveau des box. Euh, j'en ai reçu, j'en suis à ma septième là. Alors, il y a, pour vous teaser un petit peu, il y avait la première, j'ai oublié. assez ah, les t-shirts, ouais. première, c'était quatre t-shirts, on a vu, bon, pour euh, 3 euros, c'est pas, pas cher. Voilà. Celle-là, elle vient de Pékin, pour de vrai. Hein. Alors, je me suis dit, hey, Pékin, euh, de Chine et tout, peut-être on aura, raté je sais pas. <rire> peut-être on aura un truc mieux, on verra. Bon, le problème, c'est que le sac, il est un peu tout moche, tout malade. 22 euros, quand même, avec hein, le taux de conversion et tout. Je sais pas, je sais pas. J'ai la prochaine euh, marque thaïlandaise, qui propose une box. Euh, après, j'ai de la... Euh, box coréenne qui vient de Séoul euh, j'aurai de la box, je sais pas, de Chine, ça doit être d'électronique, à mon avis, dedans, je sais pas trop ce qu'il va y avoir. Euh, J'ai eu la confirmation de la marque japonaise, là, ça y est, euh, donc euh, voilà, on a tous les tracking et tout. Donc il va y avoir du tracking, je vous rappelle les règles, comme toujours, c'est moi qui achète les box, et <rire> avec mon argent, et euh, je ne dis pas aux vendeurs que je vais faire une vidéo dessus pour ne pas flouer le, le truc. J'ai pas de lien d'affiliation ni rien pour le moment, on verra peut-être après, plus tard et tout, mais le but, c'est pas de vous flouer, de vous faire croire que, voilà, faire vous faire prendre ma, ma vessie pour une citerne. C'était pas ça. Joui, il y a un truc comme ça, bon. Euh, comme comme euh, je peux pas garder tous les produits, généralement, j'ai commencé le, le, toutes les premières boxes avec certainement du prêt-à-porter pour essayer de commencer un peu léger, pas m'emmerder avec un euh, commander 10 balles de produits électroniques. T'imagines bien qu'une box avec 10 balles de produits électroniques, on va se retrouver avec euh, 10 merdes. Enfin, deux, trois merdes. Là, le vêtement, au moins, je peux donner une association locale qui s'occupera de, euh, de les redistribuer aux plus démunis. Ils sont tout neufs dans la boîte et tout, et tout. Et pour m'aider à financer toutes ces nouvelles boxes, soit vous pouvez faire un Tipeee, hein, le lien est en bas dans la description. On remerciera nos derniers tipeurs. Il euh, y a Jimmy, Claude, euh, c'est moi cool, euh, cool, faire, bah oui, parce que l'émission est en train de tourner en même temps, il l'a fait pas mal. Bien joué, bien joué, Jamy <rire> Jamais alors, <rire> revenons-en. Euh, Qu'est-ce que je veux dire? Oui, et voilà. Alors, vous pouvez, vous pouvez soutenir l'émission et euh, les achats en mettant un like. Chaque like est 10 centimes réinvesti dans la prochaine box. Donc, on avait dit 300, ça fait 30 euros. Celle-là, elle fait 22 euros plus les fouettes Vous Voyez, on est pas mal. Et ça permettra de dire si on augmente 300, 400, 500. L'intérêt, c'est vraiment d'aller à 1000 likes hein, quand même. Pour parce que 1000 likes, ça like. Voilà. Bon, euh. <rire> J'ai de paniquer la table. <rire> Un petit peu quand même. <rire> Un petit peu quand même. Bon, allez. Alors là, le problème, c'est que 22 euros, il euh, y a combien de trucs Il y en a qu'un, hein Oh, les bâtards. Il <rire> n'y en a qu'un. Tu sais, je me suis dit, ah, peut-être qu'il y en a plusieurs et tout. Alors, l'intérêt, celui-là, il demandait la taille. Donc, comme c'était ma deuxième box, je me suis dit, je vais prendre elle. Au pire, le t-shirt, il est bien, je le garde. Au pire, il est pas bien. Mais je pensais qu'il allait en avoir plus. Ah, c'est vraiment la marque, alors d'accord Bon, la traduction, euh, vous démerderez. Hein. Je, vous, je, je te mets ça là, euh, tu te démerdes. Hein, tu me fais, euh, fais la traduction et tout. C'est vraiment une marque... Euh... Alors, Machin Wheel, ça faisait plutôt euh... roue de hamster. Hein. Putain 22 balles j'ai qu'un t-shirt c'est nul Oh qui bande de bâtards Alors attention soit soit Vous me direz soit j'ai fait une bonne affaire Et franchement pour 22 euros c'est un très bon t-shirt Et j'ai fait une bonne affaire C'est vrai qu'il y a des t-shirt à 50, 60, 80 balles et tout Soit je me suis fait niquer et puis voilà quoi vrai, euh, c'est le jeu Bon ah, Franchement il n'y en a qu'un Mais euh, il est pas mal Alors là là une marque, hein, Running Well. Alors, je, je connais pas du tout, hein, je suis désolé. Après, vous m'aiderez hein, dans la vidéo. Est-ce que Running Well, c'est une très bonne marque Ah, pas mal. Ah, franchement, pas mal. Ah, il est quali, hein. Ah, ouais. Avec les manches bleues, euh, je suis pas fan. Hein. Les manches bleues, ça, c'est le sel. Oh, putain, comme il est lourd. Ouais, ouais, Bah écoute... Euh... Après, euh, c'est brodé, non, c'est de l'impression, c'est du fleuve. Sockerbo, sockerbo, sockerbo, quand c'est trop, c'est sockerbo, voilà. Bon, euh... attends, j'ai fermé ça, voilà. Je sais pas, je sais pas, vous me direz en commentaire. Il est très très quali, hein. alors après, soccerboy, c'est soccer, soccerboy Ah non, c'est soccerboy, l'enfant, le, le, alors là, il y a une banane, il ben, est running well, soccerboy. Peut-être c'est une vraie. Euh, ça me dit quelque chose cette banane là. Running Well. Soccer Boy. Plein de trucs hein. <rire> Plein de trucs. Ah pour 22 euros ils peuvent faire mettre de Pékin là. Pékin, Pékin. Là, euh, il est très très cali. Vous voyez il y a le. Le petit truc est là. Bon bah c'est pas la box la plus merveilleuse hein. Euh, malheureusement euh, on a eu. Ah non, Marc, Mar Mar la dernière fois c'est vrai que j'ai eu 4 t-shirts mais il y en a aucun qui est portable. Là il est C'est très très cali. Un peu grand hein. C'est elle. Euh... Oh non, bah, si ça va, écoute. Bah écoute, si euh, non, je pourrais le garder pour faire la vidéo. Dites-moi, est-ce que ça a de la valeur ou pas Est-ce que ça les vaut d'après vous, les 22 euros Plus les frais de port, hein vous croyez quoi Plus je me suis tapé les frais de port et tout. Je vais me taper la douane en plus. 198 à Hein, pas mal. Attendez, je vais demander. Dis Siri, combien ça fait 200 yuan en euros 200 yuan RMB, chinois font 27 euros et 87 centimes. Bah, euros d'après lui, d'après le taux de change. Ouais, 200,5€ euh, au yuan chinois pour vous. Ouais, c'est à peu près les prix. Ouais, bah, vous me direz, vous me direz en commentaire, est-ce que vous connaissez cette marque, par exemple Est-ce que j'ai fait une bonne affaire Est-ce que je me suis fait niquer Est-ce que c'est nul Est-ce que tu veux ce t-shirt <rire> 22 euros. <rire> Je te fais un bon prix. <rire> ah mais dis donc, t'as pas besoin de pile. Je te fais cadeau des frais de <rire> Non, il est très très quali, euh, pas mal. Je, ça méritera plus de recherche. Dites-moi en commentaire si c'est une bonne affaire ou pas. Prochaine box, dimanche alors, je ne donne pas de challenge, mais vous pouvez mettre un pouce en l'air. Encore une fois, si t'as aimé l'émission, pour pousser un petit peu. Euh, 300 likes, là, on a défoncé les 300 likes. Mettez-moi un like si on fait les 300 likes, du coup, vidéo dimanche. Est-ce qu'on ne reporterait pas à mercredi prochain Si on ne fait pas les 300 likes, je vous fais la vidéo mercredi prochain. C'est toutes les semaines, on l'a dit, donc. Si on fait 300 likes, je vous fais la vidéo dimanche. Si on ne fait pas 300 likes, je vous fais la prochaine vidéo mercredi prochain. Voilà, ça me laisse un petit peu le temps de, de récupérer de mes conneries. Non, la prochaine, la prochaine, vous allez. la prochaine, le prochain, c'est euh, un sac, d'accord, mais euh, il est pépé. Voilà, il est pépé. Et après, c'est euh, la boîte coréenne qui pèse une blinde, ils ont dû mettre un, une boîte de riz dedans. <rire> ou pas, voilà allez, je vous remercie de passer me voir, ça me fait plaisir n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette box-là encore une fois, c'est la surprise, comme je l'ai dit dans un des JT soit je vous faisais un truc mitonné et je préparais les box à l'avance et je déballais en mode oh, incroyable, 30 euros j'ai un iPad, un machin, un truc et voilà, il y en a beaucoup sur internet comme ça déjà, euh, soit on faisait un truc vrai, c'est-à-dire qu'on achète vraiment les trucs et on les découvre vraiment ensemble, bon gré, mal gré hein. <rire> voilà, banane ou pas banane et dans ton... Voilà. Bon, banane ou pas banane, vous me direz. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de passer me voir. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air sur l'aventure. Si tu veux faire un petit Tipeee, ton nom apparaîtra ici pour le prochain. Je vous remercie de passer me voir. Pouce en l'air, commentaire. Et puis, ben, ça va le faire. <rire> Allez, bye bye.